J'ai accepté de participer à cette convention euh, parce que c'est une aventure humaine incroyable, euh, quelque chose qui arrive une fois dans sa vie. Et euh, surtout, c'est un sujet intime et collectif qui me concerne, et, euh, qui concerne tout à chacun et je voulais euh, apporter ma pierre à l'édifice. On a eu les deux premières sessions, c'était des sessions d'appropriation de, de, de ce qui se passait, des lois en vigueur. Et là, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, à savoir, alors pas encore comment on se positionne, mais du coup, ça alimente notre positionnement, savoir ce qu'on en pense, arriver à donner notre avis sur ce qu'on pourrait apporter au manquement d'aujourd'hui, et puis surtout, échanger entre nous sur ce sujet qui est très très délicat. J'ai été très marquée et très, très intéressée par les intervenants d'aujourd'hui, qui étaient les personnes qui ne représentent pas les cultes religieux, dont les philosophes. Et ils nous ont vraiment apporté un éclairage à nouveau sur la liberté, et la liberté vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire la liberté de choix de, de, du patient et comment en fait arriver à au lieu de dire une mort digne, une mort, une mort libre. Enfin, c'est ce que j'ai retenu euh, ce matin et euh, j'ai été euh, très d'accord avec, euh, avec euh, ce, ce positionnement. Et euh, justement, de faire un différentiel dans l'aide active à mourir entre euh, ce qu'on appelle le suicide assisté, qui est vraiment fait par la personne elle-même, et l'euthanasie qui est fait par une tierce personne et où là, effectivement, il va y avoir un besoin de garde-fous et de, de, de contrôle et de, de gestion dans le cas où la loi euh, claise léonetti évoluerait. Je me sens bien. J'ai euh, malgré tout eu une petite frustration sur le fait que euh, ça a été trop vite. On est arrivé sur le vif du sujet hier après-midi et euh, j'aurais aimé euh, avoir plus de temps pour euh, travailler sur euh, l'aide active à mourir, même si je sais que dans les prochaines sessions, ça va revenir, qu'on va alimenter euh, ce sujet, qu'on va l'étoffer, qu'on va le détailler, qu'on va se positionner, etc. Ce premier atelier pour moi n'était pas assez long il aurait fallu peut-être agrandir la journée. Pour les prochaines sessions, je suis pressée de retrouver les citoyens pour qu'on avance encore, qu'on précise notre copie, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'on commence vraiment à voir les lignes directrices principales de nos travaux et d'arriver à un consensus en fait. Intense, enrichissant, frustration.